Est-ce qu'investissement locatif sera prochainement dans votre ville Et eh bien, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On est à Paris 11e arrondissement dans une magnifique petite ruelle au calme pour que je puisse vous donner un maximum d'informations et aujourd'hui je voudrais faire appel à toute la communauté merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et franchement ça me fait hyper plaisir et ça fait plaisir à l'ensemble de l'équipe qui se démène dans ce projet pour vraiment vous donner le maximum de valeur pour réussir vos opérations on est en train d'ouvrir une nouvelle ville c'est en préparation ce sera bientôt effectif on est en train vraiment de recruter de mobiliser l'ensemble des équipes pour pouvoir ouvrir très rapidement dans cette nouvelle ville je pourrais et je suis très heureux parce que je pourrai prochainement euh, l'annoncer mais je voudrais aujourd'hui faire appel à vous parce qu'on va développer de nombreuses villes et j'aimerais avoir votre avis, vous qui vous situez dans toutes les villes de France, j'aimerais que vous puissiez me dire où est-ce que le marché est porteur, où est-ce que vous voulez que investissementlocatif.com soit présent demain pour accompagner des centaines d'investisseurs dans votre ville, pour les accompagner au succès et constituer avec vous le plus bel empire immobilier. Alors s'il vous plaît mettez en commentaire de cette vidéo la ville dans laquelle vous voulez que je vienne faire vos opérations, avec l'ensemble de l'équipe pour vraiment développer votre patrimoine. J'entends beaucoup beaucoup de villes, on étudie en ce moment même des dizaines de villes où s'implanter. La première a été sélectionnée mais maintenant j'ai besoin de vous puisqu'on est aujourd'hui présent déjà à Paris, en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille. Il euh, y a une nouvelle, une nouvelle ville en préparation, on est très heureux, je pourrais vous en dire plus mais j'ai pas le droit aujourd'hui euh, très prochainement. Par contre je veux votre avis, mettez moi en commentaire. Si vous voulez que je vienne dans votre ville, qu'on rénove ensemble votre ville et qu'on booste la rentabilité de la ville dans laquelle vous vous situez. Alors mettez-moi la région, la ville, qu'elle soit petite ou grande ville, franchement il n'y a pas d'a priori. Dites-moi là où on peut faire des belles rentabilités, là où il y a des investisseurs qui ont besoin d'aide pour vraiment développer leur potentiel parce que ça va aider tout le monde et puis ça va nous aider nous pour pouvoir faire des choix et sélectionner les prochaines villes en interne. Je vous remercie beaucoup, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'intégralité des conseils et si vous voulez savoir demain dans quelle ville on va mettre nos pieds, s'installer et où vous allez voir nos chasseurs, nos archis, rénover la ville et donner un grand coup de frais dans les opérations immobilières. À très bientôt, ciao